Thierry Gourleau. Président, chers collègues, nous ne pouvons qu'approuver votre sauvetage des petites lignes. Et évidemment, on vous soutient dans cette voie, c'est l'une des réponses que l'on peut donner à la France des oubliés en matière de transport. Et On ne peut que créter a posteriori le démantèlement continu du réseau ferré. Mon intervention portera sur une question transverse, et cela ne saurait vous étonner, sur la sécurité des personnes et des biens dans les transports TER. Il y a deux ans, mon intervention, le 30 mai 2016, je vous suggérais de prolonger la convention relative à la sécurité sur le réseau Lorrain du train express régionaux et de l'étendre au périmètre de la grande région. Convention initiée par Longuet en son temps et prolongée avec intelligence par son successeur Jean-Pierre Masseret. Cette convention donnait satisfaction aux partenaires signataires, à savoir la SNCF, la préfecture de région, la région, les procureurs généraux près des cours d'appel de Metz et Nancy et les recteurs d'académie de Nancy-Metz. Cette convention a pris fin, si je ne me trompe, le 31 décembre 2016 et, sauf erreur de ma part depuis cette date, silence, silence assourdissant si j'ose dire, sur le sujet. Cela ressemble à un enterrement et même pas de première classe car ça n'existe plus dans les TER. Le 12 décembre 2017, je vous proposais de vous inspirer de certains de vos collègues d'autres régions euh, qui ont une action remarquable en la matière. Je vous demandais de procéder à un audit de matériaux de vidéoprotection dans nos gares et TER et d'oeuvrer pour plusieurs moyens que je vous détaillais d'aider à cette sécurisation. Depuis novembre 2017 le silence toujours, mes demandes et propositions sont apparemment restées sur une voie de garage. Tout récemment, le 2 novembre, je vous écrivais avant de vous proposer un développement de la vidéoprotection dans les emprises ferroviaires et la création d'un centre régional de sécurité des transports sur le périmètre du Grand Est, comme il en existe un à Strasbourg sur le plus petit périmètre. Ainsi, j'espère donner, donner plus de force à mon courrier euh, en vous le demandant donc en séance publique, savoir, à, savoir, à savoir donc... Euh, à savoir donc <rire> Si vous avez l'intention de créer donc ce, ce grand centre de vidéoprotection hein, et pour, et voilà. euh, parce que je pense qu'à force à crier dans le désert, je pense que l'écho de ma voix portera peut être, et peut-être à, à force j'aurai une réponse à mes questions. Merci.